Si c'est comment t -il? Bon. Je disais tout de suite là avant qu'on ne signale la vidéo et qu'elle qu soit coupée, je vais me reprendre. Parce que ce qu'ils ne peuvent pas, c'est nous faire taire. Je l'ai tout le temps dit. Merci. Merci vraiment, mon frère Sidimé. Merci pour les cœurs. Voilà. Lui, au moins, dès qu'il vient, lui pompe seulement les cœurs. Donc, euh, je vais me reprendre. C'est difficile de se reprendre, mais je vais devoir me reprendre. Je vais commencer par le dernier point. Nous avons tous vu le résumé de Mosaïque Guinée. Nous sommes aujourd'hui le combien, le 7. Le jeudi, ce sera le 9. Ils ont utilisé tous les poids, tout ce qui était en eux comme vraiment force pour séduire, expliquer aux gens qu'ils doit arrêter de manifester. À notre tour, a commencer par la rencontre avec le g 5 Les gens ont été très clairs. Je vais aussi vous, vous faire écouter. Les, mais je vais faire ça le soir. Les points, les, plus, les, les points clés, les plus importants, ont été résumés en un petit son. Je vais vous faire passer le son si vous voulez. Ils, nous avons expliqué ça au g 5 Si Doumbia veut la paix, s'il veut... Il fait ce que la CEDAO a donné comme recommandation. Ce n'est pas à nous de faire la paix, parce que nous ne sommes pas en guerre. C'est lui qui est armé. Vous voulez la paix dans ce pays, vous voulez qu'on ne manifeste pas. Le, la manifestation est un droit. Vous le savez très bien, c'est un droit. Mais lui, il nous prime ce droit. Il est, si réellement il est venu organiser les élections, remettre un parti, qu'il le fasse, mais quand vous le regardez comme ça, merci beaucoup mon frère de salut Kamala, mon ami, partagez la vidéo et mettez les cœurs, vous avez vu, ils ont coupé la première vidéo, j'ai même effacé la vidéo. Donc, c'est à eux de faire la paix, c'est à lui de respecter ce que la a donné comme recommandation, mais il ne le fait pas. Pourquoi nous avons décidé, l'ensemble des forces vives de manifester, c'est à travers un constat. Nous avons compris sa volonté. Il n'y a pas un Guinéen qui n'a pas compris sa volonté de rester longtemps au pouvoir. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, il ne connaît pas la Guinée. Il est venu s'attaquer à une démocratie. Il est venu s'attaquer à une démocratie. C'est lui aujourd'hui. C'est pas sa faute aujourd'hui si la Guinée est sanctionnée. C'est pas sa faute aujourd'hui si la Guinée est suspendue. C'est pas sa faute aujourd'hui s'il n'y a pas d'investissement en Guinée. C'est pas sa faute aujourd'hui que même les investisseurs guinéens ne peuvent plus commander le matériel parce que c'est cher. C'est par sa faute. Maintenant, la seule réponse à cette faute-là, pour corriger cette faute-là, c'est remettre le pouvoir à un civil. Et ça, il n'a pas l'air de remettre le pouvoir à un civil. Il n'a pas l'air. Aujourd'hui, vous nous demandez de la paix. Mes chers frères, ce que Mosaïque dit là, je dis des frères, mon frère, je rends hommage à mes grands frères de Mamou, qui nous ont vu grandir, qui sont de l'IFDG, moi je suis des rpa en mais cela n'empêche que ces frères-là... Ce matin, frère, frère Amadou m'a appelé, je n'ai pas pris parce que j'étais au boulot, c'est au retour, maintenant il m'a laissé un vocal, j'ai écouté le vocal, il dit, il y a un résumé de mosaïque là, n'écoutez pas ça, je voudrais, je m'adresse à toi, Benito, parce que là, Amadou, toi, tu es... Et pourquoi je le dis, quand toi tu vas expliquer ça, l'IRPZ va comprendre, le RPG va comprendre. Parce que ce que je veux, c'est expliquer ce que les gens la veulent. Je sais qu'une personne, un esprit, mais deux personnes, plusieurs esprits. Je te donne ma version, grand frère Timbonoué, depuis Bruxelles. Je te dis la vérité. Comme des phalador. Tu le sais, je le sais, et tout le monde s'est rendu compte. Il ne voulait pas l'union entre le RPG et l'IFDG. Que, quelque chose qui a surpris tout le monde. Même moi, j'étais surpris. Et cette union-là est venue de six personnes extrêmement intelligentes. Le grand frère Ablaïba, Fodeou Fofana, le grand frère Seuloubalde. De votre côté, on sait, c'est ceux qui sont pays M. Komara et le papa Salom Sissé, qui ont accepté de signer est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. Voilà. Peut-être c'est lui qui est en train de signer la vidéo. Est-ce que vous comprenez? Donc, si celui Diallo a quelque chose à expliquer, à faire un, un compte rendu de ce qui se passé entre Alpha Condé et lui, celui est capable d'organiser une conférence de presse pour expliquer. Mais les temps ont changé, les manières ont changé, même celui. Ce qui se passe aujourd'hui entre quelqu'un et lui, il le fait. avant il faisait des conférences de presse faire des comptes il ne, On ne savait pas que cela ne jouait pas en notre faveur. Aujourd'hui, nous nous, nous nous concertons avant de faire un communiqué. Aujourd'hui, nous, nous nous concertons, nous, nous sommes à Brême. Tous ceux qui sont en Allemagne, il faut les demander, même qu'il y a une petite rencontre. Nous faisons une enveloppe pour demander le RPG de venir assister. Même une simple cérémonie. Nous invitons le RPG. Nous sommes politiquement différents, mais nous sommes dans une union. C'est ce que les gens-là ne veulent pas aujourd'hui. Donc, si ce loup a dit ça sur Alpha Condé, pourquoi depuis que c'est lui Alpha se sont parlés là et puis moi je le dis, il faut le dire dans ton direct. Il dit que c'est le Alpha se sont parlé deux fois, que c'est que c'est lui dit c'est archi faux. Dites-leur que c'est archi faux. C'est archi faux. Je suis du bureau de, de, de, de l'Allemagne. Demandez à tout le monde. Les gens me connaissent très bien. Ils se sont parlé plusieurs fois. Il faut leur dire ça. Que quelqu'un vienne me dire le contraire. Je veux que tu expliques le contenu de mosaïques là. Regarde, c'est le résumé de tout ce qui s'est passé pendant le temps du professeur Fakonde. Écoute seulement, écoute, j'ai dit, j'ai écouté, on parle de mort, 50 jeunes morts, c'est pas ce que Gawal avait posté. Quand Gawal a posté ça là, il va voir ta vidéo, c'est pas ce que toi tu fais dans ton direct là, mais il y a des frères qui font des montages de tes vidéos là. Va voir, c'est plus, plus, plus de 200 fois partagé nous partageons ça partout. C'est une, une manière d'informer nos parents, de faire attention. C'est à cause de ça que je t'ai dit de faire dans ton, de faire un petit direct le matin, expliquer le contenu là. C'est nul de notre n'a jamais dit ça. Mais comme le neuf est arrivé, et aujourd'hui ils ont tout fait pour, pour disséder, pour diviser, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc il faut trouver encore, parce que je le jure, ah, le carifi l'oda, mille fois. S'ils arrivent, ils arrivent à diviser, je dis bien, ils arrivent à diviser le RPG et l'IFDG, c'est que c'est fini. Ils feront leur transition dans la paix. Ce que Hadjali Mabdalin a dit au ciel du RPG là, et tu, as entendu, tu as répété, tu as fait ça dans ton. J'ai beaucoup aimé. Nous avons partagé ça même, c'est parce qu'elle a dit, si on ne s'entend pas, elle n'a pas dit que vous, vous allez vous, allez, vous allez souffrir. Il dit, nous allons souffrir. Ça, c'est un message pour même les militants de l'IFDG. Nous allons souffrir, nous. Elle n'a pas dit vous. Elle a dit, nous allons souffrir. Parce que les gens ne comprennent pas. Comme Alpha n'est pas au pouvoir, mais c'est le président, je le dis, c'est le président démocratiquement élu. Parce que tu as dit une fois qu'il est mal élu, même s'il est mal, oui, même si un président est mal élu, s'il a été élu, c'est qu'il est élu. Donc, Alpha n'a plus à chercher un pouvoir. C'est nous qui cherchons le pouvoir. Donc, nous, nous avons plus d'intérêt à aller vers le RPG, travailler avec le RPG, au lieu de venir attaquer le RPG. Donc, là où c'est lui là, nous sommes dans le bureau. Vous pensez que c'est l'oeil a intérêt à venir dire que j'ai dit mille merdes à Alpha Condé Tous ceux qui vont passer qu comme des personnes inintelligentes, même si tu n'es pas allé à l'école. Nous sommes arrivés à une phase, à une union. L'union est arrivée à un degré aujourd'hui, apprécié de tout le monde. C'est dans ça la que va sortir pour dire, j'ai dit à Alpha, merde, j'ai dit à Alpha, il a tué les hommes. J'ai dit à Alpha, si j'ai dit Alpha, si j'ai dit à Alpha, si, là. C'est pas toi-même, mais il faut même, mais il Donc c'est bête de penser comme ça. Nous, d'ailleurs, on a minimisé ça. Moi, mosaïque là, j'ai écrit, tu me connais, j'ai écrit. Le frère a fait une capture d'écran, il m'a envoyé, dit, il faut voir ce que j'ai dit à Mosaïque. Vous avez beau faire, vous avez beau aider le CNRD, parce que tous les sites là aujourd'hui sont pompés d'argent. On le pompe, c'est-à-dire on pompe comme ça l'argent, on vous donne l'argent pour aider, aider de faire la promotion du de, de CNRD. Mais ça ne marche pas. Si vous voulez aider le CNRD là, si vous voulez aider le CNRD, c'est ça même frère Abla Yalo. si vous voulez aider le CNRD là, merci mon, mon, mon frère de saint si vous voulez aider le CNRD là, il y a autre manière là, mais moi, Amadou, IFDG Europe, il faut en dire là, il faut jamais quiconque a défi, seul on n'a jamais dit ça. Et puis nous avons, et actuellement là, nous avons, Moussa, Moussa Niki, Moussa Niki, actuellement nous avons changé notre façon de communiquer. Même Elas, tout dans l ne peut pas venir faire une conférence de presse, si c'est pas après une concertation. On se concerte d'abord en visioconférence en WhatsApp, avant que Elas ne vienne dire quelque chose. Comme alors, en partant en France, selon Mosaïque, j'ai dit à, à Condé comme ça, c'est ce qui est venu me voir, pourquoi jusque-là, moi, je voudrais me limiter, mais elle n'a pas Je suis en train d'expliquer ce que lui et moi, on s'est dit. Après le frère Jude rentre en livre, frère il faut leur dire, c'est bien fait. Voilà, c'est bien fait. Moi, hier, j'ai mangé dans un restaurant à Dortmund, ici, là. J'ai mangé dans un restaurant ici avec, euh, avec deux frères de Mandiana. J'ai dit « Mandiana, tu sais de quoi on parlait ?» Ils sont partis attaquer le maire de Mandiana. Les jeunes sont partis attaquer. Et effectivement, quand il a dit ça, j'ai dit « Ah bon ?» Il dit « Il faut vérifier. » Ils sont partis attaquer le maire de Mandiana. Ils ont cassé tout dans le bureau. On dit que son mandat est terminé. J'ai parlé de ça avec des jeunes du Mandiana, des jeunes du RPG. Dans un restaurant, nous avons mangé ensemble. C'est des enfants perdus. Nous, nous sommes là, aujourd'hui, là. Merci beaucoup, maman, chérie. Aujourd'hui, nous avons besoin plus d'union que de venir raconter de n'importe quoi. Il faut demander à tout le monde s'il n'y a pas attaque à Mandiana. Ils sont partis attaquer le, le maire de Bonnibiru. Il a fallu un autre groupe pour venir imposer le maire. Ça s'est passé à Manganan, j'ai parlé de ça avec les jeunes. Abbas, comment vas-tu D'accord, j'ai compris. Donc, vous qui cherchez les petits trucs là, à nous mélanger là, Mosaïque n'a qu'à bien dire, moi-même, vous devez pas vous limiter à ça. Vous comprenez Ne vous limitez pas à nous mélanger. Nous, nous sommes arrivés à un niveau là. C'est à cause de ça, là. Même quand les gens s'appellent là, IF2RP s'appelle en WhatsApp là, nous préférons, nous préférons discuter et nous fa ne faisons pas de compte rendu des débats internes. Chacun vient faire son direct là, expliquer un sujet. Mais ce qui s'est passé à l'interne, on ne dit pas ça. C'est à cause de ça. Jusque là, nous sommes arrivés comme ça. Vous n'arrivez pas à cerner comment nous organisons le 9 mars. J'ai beaucoup aimé ça du côté des organisateurs. Jusque-là, on nous sommes comme ça, là. Mohamed Kamala, comment va tu frère Jusque-là, on nous sommes comme ça, là. Ils se demandent à quelle heure nous allons commencer la manifestation. Le document est là. Hein? Nous avons le droit, le devoir de manifester, le devoir des, des citoyens, si tu veux manifester, là. tu dois déposer un document là. Nous avons fait le document, il a été publié, envoyé dans tout... Moi, j'aime les organisateurs. Ils ont envoyé tout ça dans les emails même. Euh, non, vous êtes trop fort. Au lieu de faire mettre dans les enveloppes, aller déposer. C'est-à-dire pour, pour, pour éviter d'être attaqué, ils ont des services de renseignement qui cherchent les gens à les arrêter. Ils ont mis dans des enveloppes pour aller, euh, ils ont mis dans les enveloppes à les déposer devant d'autres. non, on ne on met pas dans les enveloppes. Envoyé par email. Les gens ont Les gens ont les emails, Ils ont envoyé par email, c'est-à-dire par, par lettre. Euh, non, par, euh, par message. Ils ont envoyé. Voilà le document. Regardez le document. Voilà le document. Aujourd'hui, il n'y a pas un responsable des communes qui n'a pas le document. Il n'y en a pas. Merci beaucoup, Baritio. Donc, oh, moi, je vais vous dire, encore une fois, de se concentrer sur le neuf. Laissez le jouer. mosaïque là. D'abord, regardez le début. Il dit que c'est un est venu, il appelé Alpha Condé. Il dit non, il faut parler avec. Bon, c'est trop enfantin, c'est bébé. Regardez la manière. C'est lui, c'est un enfant. C'est lui a occupé tous les postes ministères, parce que tous les postes essentiels dans ce pays-là. C'est un responsable, c'est un dirigeant. Alpha Condé a été président de les présidents. C'est quelqu'un qui a. Mais vous. vous... Les gens là peuvent s'appeler comme des enfants. Comme des enfants, quand je prends mon téléphone, j'appelle Damaro comme ça, là. Ou Damaro n'a pas pu. De... C'est quoi Je vais revenir. Vous parlez de quel paix Vous avez vu, je n'ai pas mis le titre, mais je vais mettre un peu le titre. Vous parlez de paix. Pour terminer ma vidéo, s'il vous plaît, c'est après avoir donné la date du 9 mars là que tout ceci aujourd'hui, tout ce qui était propagandiste là aujourd'hui, se sont rappelés de la paix. Je vous en prie, amusez-vous allez voir le poste des personnes qui insultent la Troïka. Quand je, je vous ai dit, quand je parle de partis politiques dans ce pays-là, je m'adresse à trois partis politiques. Il ne faut pas que quelqu'un m'écrive Non, tu as oublié tel parti. » Je m'adresse... Je parle de trois partis politiques dans ma vie. Je le dis, hein. Il ne faut pas que quelqu'un m'écrit, parler de PDN, de... non, non, non. Il dit ou quoi là. Je ne connais que trois partis politiques. C'est depuis que nous avons mis le neuf là. Et regardez le double jeu qu'ils ont fait. Vous aussi, devenez un peu intelligent. Regardez le double jeu. Au moins, ils sont en train de lancer la main tendue. Parce que quand Gomu a appelé le patron du port. Le Turc là, il a demandé au Turc, d'abord vous avez vu les propos d'Alpha Condé, il menace le pays, il menace la paix, la stabilité dans ce pays là. Le gars lui a dit là, Lavez-moi, je n'ai plus d'Alpha Condé dans ma main. » Et c'est ce moi qui ai envoyé Alpha Condé. Vous avez demandé un service. Alpha Condé est parti en tant que, en tant que quoi Quelqu'un, une personne malade qui a besoin d'aide. Et quand tu arrives en Turquie, ce sont les associations qui s'occupent des personnes comme ça. C'est eux qui déposent tous les dossiers. Donc garde à l'état de s'en prendre à la personne là. Vous si vous ne connaissez pas la procédure, on peut vous apprendre. Hein. Voilà, ce n'est pas l'État qui va prendre Alphacodamene. Non, même quand on veut expulser Alphacodamene comme ça, là tu vas voir les organisations se lever. Aujourd'hui, tout ce qui se passe en Guinée, là tout est peint. Il n'y a pas une organisation turque aujourd'hui qui ne connaît pas ce qui se passe en Guinée. Donc les gens-là ne peuvent pas se permettre de laisser quelqu'un prendre Alphacodamene en Guinée. Vous aussi. Voilà, et là, les documents turcs, donc c'est après ça, la même nuit, ils ont dit, bon, on va demander aux forces de la rencontre avec les forces vives. C'est la même nuit, que les c'est pour vous dire que les forces vives aussi aujourd'hui. L'union est devenue extrêmement sacrée, nous sommes devenus trop unis. La même nuit, ils l'ont répondu, ils ont rejeté sa main tendue. Le document est là-bas, est là sur la toile. Ils ont rejeté sa main tendue la même nuit. Le matin, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez vu son poste Qui, a, qui est venu menacer Ce ne pas les mêmes personnes qui sont venues menacer que les forces, la force reste à la loi. C'est lui qui veut la paix, qui veut rencontrer, hein? vous aussi, qui, qui veut rencontrer, il veut rencontrer les sages, rencontrer les forces vives. Est-ce que de, de, parallèlement, quelqu'un a le droit de venir menacer ceci-là Soyons intelligents, au moins réfléchissons un peu. À ça, comment vas-tu Réfléchissons un peu. Deux jours après, ils ne sont pas venus nous menacer. Et aujourd'hui, tu sais ce que doit dit Charlotte dit, on va, nous allons, nous allons prévenir. La prévention, c'est d'attaquer toutes les têtes de liste de chaque parti avant le 9. Entre Dieu et vous, c'est aggraver la situation ou bien arranger. C'est pas aggraver. Quand vous arrêtez les têtes de liste, là, les gens vont commencer à manifester avant même le 9. Tellement qu'ils sont bêtes, qu ils sont pas intelligents. Maintenant, vous voulez qu'elle paix. Vous parlez de paix. Quand je vois les médias... Bon, je ne parle pas de ces petits médias. Mon frère Damaro a bien détaillé ça aujourd'hui. Quand les petits médias parlent de paix. Le souci de tous ces médias-là, c'est parce que la, la réglementation de la communication prochaine-là, nous allons changer totalement la hack. Que ce soit Kassouri, que ce soit Selou, que ce soit Sidia, si quelqu'un parmi eux arrive au pouvoir-là, le premier travail, la première activité d'abord, c'est de changer la haque, la haque là, même le permis de communication là doit être bien vérifié. Personne ne viendra maintenant ouvrir une radio comme ça, comme il veut, parce que j'ai l'impression que quand vous les mettez les, les agréments là, ils oublient vite, ils pensent à l'argent, à la communication, sans, sans vérifier le contenu du règlement intérieur, ce que vous vous êtes dit là, ils ont signé devant Salouni, Alandion, Salou, les gens oublient. Dès qu'ils signent, ils ont l'agrément, ils oublient tout le contenu. Quand vous entendez Mohamed Mara parler, entre Dieu et vous, la place de Mohamed Mara, c'est où? C'est à la maison centrale. La nouvelle journaliste, Yaraï Girassi, qui cherche des points. Quand vous entendez Diaray parler, mais c'est la, la haque, mais la haque n'intervient pas. C'est aujourd'hui même, j'ai vu que la haque, Aka ah, ah, a envoyé une lettre de, de mise en garde à Mohamed Mara. Il paraîtrait. Okay, Quelqu'un m'a envoyé le document, mais je ne l'ai pas lu. C'est quel pays veut Est-ce que nous sommes en guerre Vous là, qui est en guerre Vous parlez de paix. Notre pays a besoin de paix, a besoin de carbone. Donc, demanda, le, le pays a besoin de tous, les, tous ses enfants. C'est maintenant que le pays a besoin de tous ses enfants C'est maintenant que le pays a besoin de tous ses enfants Lorsque... lorsque des, un clan, un groupe de mafieux des bandits décident d'envoyer le premier groupe en prison et minutieusement ils se sont bien préparés parce que pour celles, je vous le dis, allez-y vérifier c'est eux qui ont poussé gens-là à la sortie c'est un plan, Celui est tombé dedans on dit si vous laissez gens-là dans le pays là vous n'aurez pas la paix vous n'avez pas bien fait votre transition donc vous faites tout pour le faire partir Et ça vous comprenez. Donc, c'est eux à l'étranger, c'est eux qui ont organisé le départ de ces loups. C'est eux. Aujourd'hui, au départ, ils ont ils ont tellement piégé ces loups pour que moi, le premier jour, ces loups devaient rentrer. C'était trois jours avant sa rentrée. C'est moi qui ai fait le communiqué sur ma page. C'est parce qu'il y a un élément de force spéciale qui m'a appelé. Dumbuya a demandé au renseignement à Komi, le chef de renseignement, d'envoyer quelqu'un. C'est eux-là qui allaient accueillir ces loups directement là-bas, à l'aéroport. Mais c'est ma page, il y a une demoiselle qui m'a dit, Ne t'inquiète pas, il est déjà informé, il n'ira nulle part. Et vous, c'est lui qui, c'est lui, c'est l'homme, mosaïque que, que c'est lui aurait dit ça, dit ça. Pourquoi, alors, c'est lui avait dit après la rencontre de, de, de, de, de, de, de, de, de la Guinée-Bissau, là. Il dit qu'il rentrera en Guinée avec Alpha Condé. Pourquoi elle a dit? Vous pensez, est, Vous pensez que c'est lui qui était un hypocrite? Bah, de la seconde, va frère. Voilà, nous ne sommes plus dans ça. Si vous voulez la paix, là. Nous, nous sommes dans la paix. C'est quelqu'un qui est venu terroriser le peuple. La seule personne qui a terrorisé ce pays-là. La seule personne qui a terrorisé ce pays-là. C'est une seule personne. C'est qui C'est Doumbouya. Je mets quiconque à défi. Donnez-moi le but de ce coup d'état-là. Dites-moi, voilà pour quel coup d'état-là. Allez-y, le discours de... Allez-y, le discours de Doumbouya. Est-ce qu'il a parlé le troisième mandat Non. Fouba, comment vas-tu? Il a parlé de faire l'amour au, au pays. La personnalisation du pouvoir. Aujourd'hui, regardez les affiches. Quelles sont les personnes qui vont au ministère des Affaires étrangères? Allez-y, va à la rentrée, à la rentrée du ministère des Affaires étrangères. C'est la photo de qui qui est là-bas. là? là C'est pas Ouyasanda et, et, et, et, et, et lui Doumbouya. Et pourtant, dans son discours du, du 5 septembre, qu'il n'y aura plus de personnalisation. C'est pas lui qui l'a dit je ne parle pas de la corruption. Hein. Je, je, je, je rentre pas. La corruption, vous-même, vous le savez. S'il n'y a pas de corruption en Guinée, <rire> Aloucine, merci beaucoup pour les étoiles. Allez-y voir. S'il n'y a pas de corruption, à vous d'en juger, le gars qui est en prison, le, le patron de la sécurité du port là, c'est après les gens se sont rendus compte pourquoi on l'a envoyé en prison. Vous avez l'information à fuiter. Ce qui s'est passé entre lui et Sadiba Koulibaly. Il n'y a pas de corruption dans ce pays-là. Hein? Aujourd'hui, vous entendez quelqu'un parler d'Air de, de, de Guinée concernant ce loup. Quelqu'un parle d'Air Guinée même les, même, les, même les propres blogueurs là, est-ce qu'ils parlent de Air Guinée Personne ne parle d'Air Guinée. Allez-y écoutez euh, la dame là, comme Jacques Kajabi, avant qu'elle a fait une vidéo là, qu'Alpha a passé 50 ans en, en, en, en train de tromper le RPG à en ciel C'est lui qui a créé, il a créé son parti avec ses amis, il a de tromper le RPG depuis 50 ans. Tant quelqu'un m'a envoyé ça, j'ai dit, pardon, mettez ça de côté. Ne l'écoutez pas. La dame la demande, la dame l'a essayé, elle a obtenu un poste avec. Donc, chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là. C'est pour vous dire encore une fois. La seule fois dans la vie, depuis que nous avons accepté d'être ensemble, unis. Omar, Omar, quand j'ai fini, tu attaque d'autres. Moi, je ne suis pas de Dortmund. Moi, je suis de Real Madrid. C'est un ami nigérien qui m'a donné ça. Voilà, c'est un Nigérien. Il était en Allemagne avant de venir aux États-Unis. Il travaille avec moi à Amazon. Donc, c'est lui qui m'a donné ça. Voilà, ça, voilà, ça là, les gars. Sinon, je suis, voilà. Je préfère Bern que même. Je porte un habit. Voilà, merci quand même. Ah, euh, ok, merci beaucoup, Omar. Donc, pour la seule fois, acceptons de se concentrer sur le neuf. Travaillons ensemble. Je vous ai donné tous ces exemples-là, j'ai cité tous ces exemples. C'est pour vous dire simplement que c'est maintenant que les gens parlent de paix. Vous aussi, même s'ils ne sont pas allés à l'école, c'est facile de comprendre que si aujourd'hui, dans leur bouche, c'est la paix qui sort à longueur de journée, c'est parce qu'ils ont compris que même au sein, pour l'armée là, même au sein de l'armée, parce qu'au sein de l'armée là, au sein de l'armée, tout est fait prêt. Ils n'ont pas dit qu'ils sont bêtes, là. C'est ce que les gens-là ont dit. La Troïka hein? <rire> a dit aux sages. C'est eux qui sont armés. C'est eux-là qui sont armés. C'est à eux de bien écouter vos conseils, pas nous. Parce qu'ils ont décidé de tirer sur la population. Parce que vous avez entendu, hein, que force sera la loi. Parce que M. Charlotte est parti, dit dans les détails que s'il y a un mort, c'est sous la responsabilité de c'est-à-dire militaire tue et on dit qu automatiquement que c'est les opposants qui sont responsables. Moi j'ai écrit en bas du, du, de, de, du discours du fameux euh, Charouette, j'ai mis là-bas, j'ai dit au moins, qui, tu, tu, au moins c'est toi qui as organisé le procès du 28 septembre. Ceux qui sont là-bas là, là. c'est les gens qui ont tiré et ceux qui ont commandé. Voilà, ceux qui sont là-bas, Dadi c'est là-bas. Aujourd'hui, Dadi c'est malade. Mais moi, je demandais à la famille de Dadis d'aller demander à Gomu, à Bogola, à tous ces petits forestiers, petits guerriers. Je ne parle pas de l'ethnie, hein, mais les petits guerriers qui sont dans le gouvernement, qui ont vendu Dadis. Parce que c'est que vous ne savez pas, ils veulent l'évacuer avant le 9. C'est trop tard. Il ne bougera pas parce que c'est un prisonnier français. Voilà, Dadis est un prisonnier français. Voilà, la France veut le faire payer, c'est ses propos. Donc portez-vous très bien, voilà, nous n'avons pas besoin de paix, nous avons besoin de récupérer notre pays. Nous ne parlons pas de paix parce que nous ne sommes pas en guerre. Personne n'est en guerre, le seul terroriste dans ce pays là, c'est Doumbouya. Vous vous rappelez lorsque ils ont dit ici là, que les terroristes veulent attaquer l'abbé et Cancan Je suis venu communiquer, connaissant la géographie de la zone, parce que, alhamdulillah, je remercie le Tout-Puissant Allah, je suis forestier. Mais je suis né, grandi dans cette moyenne Guinée, issu d'une mère de cette zone aussi. Donc, je connais bien la zone, je connais la carte, je connais la zone là, comme ma paume là. Donc, moi, je me suis dit, comment on peut venir attaquer l'abbé Attaquer l'abbé, Et pourtant, je connais la frontière sénégalaise. Voilà, je connais très bien cette frontière. J'étais, tous mes oncles qui étaient avec mon père à l'incensal là. C'est les lieux de sas. D'autrement, le parc de Badiar est venu jusqu'à Komba. Ceux qui connaissent la zone à Komba, eh, eh, tous ces lieux-là, en partant en remontant vers Tchangelbori, tous ces coins-là, nous, nous connaissons ça. Ici, là. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un parle de terrorisme Il parle de Kankan. Ils ont sauté sur Sigiri, ils ont sauté sur Mandiana. Quand vous regardez la carte de la moins haute Guinée là, tu peux attaquer Kankan sans passer par eh, Sigiri par... Par Mandiana Donc chers frères et sœurs Ils ont laissé tout ça là elle Guinée, ils ont mis ça de côté Donc là ils, ont, dit, ils ont mis ça Donc concentrons-nous sur le nef Portez-vous très bien Ça va aller comment vas-tu Que Dieu vous garde longtemps Nous allons obtenir, nous allons gagner le fruit De notre combat là, nous allons gagner ça Heureusement, personne ne pensait que c'est lui allait appeler à manifester autant, autant qu'Alpha qu'on J'ai vu les petits médias, non, on dit c'est lui Alpha, on appelé à manifester. Merci, mon ami, euh, Salou. Donc, merci à tout le monde. Quand je dis les petits, moi-même, je suis forestier. Quand je dis les petits forestiers, je parle des individus qui sont là-bas. Je le répète encore parce qu'il y a un petit qui est venu m'insulter la dernière fois, là. Tu as vu, moi, je t'ai pas répondu. Voilà. Tu m'as insulté, tu es guérisé, tu, tu m'as insulté, ça ne ça m'intéresse pas. Hein. Mais je t'ai juste dit que tu passes chez moi avant d'aller chez toi. Tu passes à Massanta avant d'aller à Zéricoré. Mm -hmm. Massanta là, tu passes par à Zérecoré. Tu peux emprunter l'autre route là, mais la route la plus bonne, c'est entre Massanta et Zérecoré. La route là. Maman, je te réponds pas. S'il y a des traîtres parmi nous là, c'est vous qui avez vendu votre frère. Moi, je ne parle pas de l'ethnie, hein, je parle de... Parce que comme je dis, toi, le malinqué, là, c'est toi qui as vendu Alpha Condé. Qui a vendu Alpha Condé C'est un malinqué de surcroît qui vient de la même préfecture qu'Alpha Condé, Kouroussa. Namoré de Kouroussa Qui a vendu C'est pas... comme si je dis, c'est un malinqué qui a vendu Alpha Condé à un malinqué. Ou bien c'est faux. Cela n'a rien à voir avec l'ethnie. Donc, dis un dadis ne sera pas évacué. À la clinique Ambroise, il y a la clinique chinoise, ou l'hôpital chinois, je sais pas, il y a tout en Guinée. Allez-y le traité là-bas, il n'y va nulle part.